Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre formidable horoscope de ce mois d'août, parce que c'est un très beau mois, hein, euh, et euh, nul doute que vous allez en profiter. Donc on retrouve bien évidemment le soleil en lion, euh, dans son signe, et il est euh, en bon aspect avec Jupiter tout en étant accompagné par d'autres planètes, donc euh, il y a une, une réunion planétaire en Lyon et euh, elle est euh, en bon aspect avec Jupiter. Donc tout ça, c'est quand même euh, euh, signe que euh, on va profiter tous d'un mois d'août où euh, bah, les soucis hein, ils partiront ailleurs euh, et euh, qu'ils reviennent ou pas, ça n'a pas d'importance, il faudra profiter du moment présent. Alors en ce qui vous concerne, le Lion, c'est euh, le signe, le secteur euh, de votre zodiaque, où euh, on parle à la fois, c'est très diversifié, hein, on parle de transformation, de mutation, mais aussi euh, de jalousie, possessivité, ou encore de finances, hein, suivant que vous êtes en vacances ou pas, euh, euh, suivant l'état de vos finances, bon, tout ça euh, peut euh, tour à tour venir euh, sur le devant de la scène, mais à mon avis plutôt en positif, hein, dans la mesure où euh, toutes les planètes sont positives, dans un signe positif et forment des aspects euh, positifs. Donc euh, franchement, alors est-ce que vous allez euh, recevoir une somme qui vous était due en, en dédommagement de quelque chose, en héritage? Euh, en... Euh, parce que vous avez fait des bonnes affaires, vous avez fructifié peut-être de l'argent que vous aviez, enfin bref bon retour euh, euh, d'une somme et euh, bon je pense que ça devrait vous aider euh, comme pour tout le monde d'ailleurs, hein? <rire> c'est pas que vous. Euh, le soleil va passer en vierge euh, le 23 août et sera en très bonne euh, euh, aspect avec vous, et puis aussi avec Uranus. Donc ça va faire un triangle dans le ciel et le triangle symboliquement, c'est quand même quelque chose aussi de très positif. Donc on peut dire que votre été sera vraiment extrêmement sympathique. Et alors là pour l'arrivée pour du soleil en vierge après le 23, c'est surtout le premier des décan qui va en profiter avec un bon aspect entre le soleil et Uranus, qui va confirmer cette prise de liberté, cette indépendance qui est la vôtre depuis quelque temps, que ce soit dans le boulot ou sur le plan personnel. Dans le domaine du travail et de la vie quotidienne, on s'intéresse au mouvement de mercure. Alors mercure, elle est encore opposée à vous en début de mois, jusqu'au 11. Hein elle a fait une boucle en cancer et elle a peut-être un petit peu ennuyé certains d'entre vous. Euh, bon, avec Mercure c'est toujours superficiel, hein? c'est des petits soucis parce qu'on attend une, une lettre, une réponse, que on sait pas si une affaire va se faire ou pas, enfin vous voyez, ça n'engage absolument rien de très important ou d'essentiel, à moins qu'il y ait d'autres aspects euh, bon, euh, qui vont dans ce sens. Mais là, si on prend juste Mercure, euh, bon, vous aurez votre réponse avant le 11, euh, où vous serez conforté dans ce que vous pensiez, vous obtiendrez une autorisation, vous signerez un accord aussi, c'est possible. Hein Donc euh, bon, c'est plutôt une conjoncture positive, je le répète, pour le troisième e décor principalement. Après le 11, mercure sera en lion, elle va rejoindre les autres planètes, hein, s'ajouter à celles qui y sont déjà, et donc là vous aurez, vous déborderez de perspicacité. Vous verrez à travers les gens, à travers les événements, vous saurez aller derrière les apparences, au fond des choses c'est un petit peu votre tendance naturelle, hein, vous le Capricorne, hein, vous n'êtes pas du tout dans la superficialité. Hein. Donc euh, cette position de mercure finalement elle va vous servir parce que euh, en même temps vous aimez la vérité, l'authenticité, vous êtes très à cheval hein, sur ces valeurs là, et euh, donc mercure vous permettra de déjouer ceux qui veulent un petit peu vous faire des entourloupes, ou ceux qui sont jaloux, ou... Vous euh, voyez, euh, tous les trucs un peu sournois, vous les verrez, mais vraiment euh, comme si vous aviez un, un laser hein, pour euh, traverser les couches pour aller jusqu'à l'essentiel. Et l'essentiel ce sera justement les intentions des autres que vous pourrez deviner grâce à cette position de, de mercure en, en lion, euh, qui va euh, faire aussi des bons aspects, donc vous aurez très certainement euh, des bonnes surprises, hein? peut-être que euh, bon, les gens seront euh, nourris ou remplis, en tout cas, de bonnes intentions à votre égard. À votre égard, hein? on ne peut pas dire qu'ils seront forcément euh, euh, jaloux et envieux. Côté cœur, euh, on se retrouve donc avec les aspects et la course de Vénus à travers le Zodiac et elle. Euh, Passe le mois en lion, hein, comme le soleil et comme mars et comme mercure, donc c'est rare hein, quand même d'avoir ces, toutes ces planètes rapides légères ensemble dans le même signe. Donc cette vénus du lion, elle va être conjointe à, au soleil en, en permanence, puisqu'elle arrivera en, en vierge à peu près en même temps que le soleil. Donc euh, si vous voulez, c'est une jolie conjoncture euh, qui met l'accent sur les sentiments, l'attachement que vous pouvez avoir vis-à-vis euh, -vis de votre partenaire, un attachement profond, euh, sincère, euh, euh, qui peut alors pas être mis à l'épreuve, mais euh, Disons que vous pouvez quand même questionner ce lien. Euh, D'abord parce que le lion représente un secteur qui vous incite à vous poser des questions, à approfondir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis parce que aussi vous avez Saturne dans votre deuxième décan hein, et que cette conjoncture du lion concerne surtout le deuxième décan. Donc il euh, y a peut-être une réflexion que vous êtes en train de mener euh, suite à une petite crise de votre couple euh, sur comment transformer, là on est dans la thématique client, hein, euh, effectuer une sorte de mutation de manière à ce que vous viviez mieux le quotidien euh, ensemble, euh, ou que vous envisagiez, bon en tout cas un changement dans votre manière d'être l'un avec l'autre. Et puis Vénus va passer en vierge hein, le, le 21 et là, bon, vous oublierez les doutes, les questionnements et vous vous épanouirez, vos sentiments vont s'épanouir, se, se développer, vous vous sentirez bien avec votre partenaire et certains à la faveur de euh, l'harmonie entre Vénus et Uranus, auront pu rencontrer quelqu'un ou tout du moins entamer une petite aventure qui peut on ne sait jamais vous mener quelque part côté forme vitalité sexualité tout ça c'est géré par Mars le symbole de vos pulsions hein. Mars bien fait pareil elle est en Lyon aussi dans ce secteur de votre Zodiac, qui est donc le secteur des transformations, des mutations, euh, mais aussi des rivalités, et il est très possible dans la deuxième quinzaine, hein, quand, quand Mars va être conjoint au soleil, euh, qu'il y ait des histoires de rivalité, que, ou que vous ayez des reproches à faire à votre ami euh, ou conjoint, euh, parce que euh, il ou elle s'est montré un petit peu trop séducteur sur la plage ou euh, n'importe où vous serez, euh, vous trouverez que il ou elle en fait un peu trop pour plaire euh, et vous vous sentirez un peu menacé. Mais bon, parce qu'avec Mars, il y a toujours une notion de danger. Hein? Mais bon, euh, ne, essayez de ne pas prendre ça vraiment au sérieux, parce que d'abord ça va passer vite, et ensuite, vous pouvez être dans le fantasme le plus total. Hein. Euh, euh, mars en, en secteur 8, souvent il y a beaucoup de fantasmes, on se fait euh, des idées, on croit, on, dur comme fer à, des, à, à certaines images qu'on a en tête, ou à des choses qu'on interprète euh, et qu'on interprète euh, de travers. Donc euh, avant de faire ou de dire quoi que ce, quoi que ce soit, euh, allez à, à, à l'essentiel, c'est-à-dire essayer de voir où est la vérité, et si vous n'êtes pas en train de fantasmer, parce qu'il n'y a aucune raison de, de créer une, hein, une crise dans votre couple pour... Euh, à cause de votre imagination. À partir du 18 mars sera donc en vierge elle aussi, hein? puisque toutes les planètes qui sont en Lion sont amenées à un moment ou à un autre à entrer en Vierge. Et ça n'est pas du tout la même thématique, ce n'est pas du tout la même ambiance. Le Lion est un signe d'expansion euh, qui est très démonstratif, euh, et la Vierge est au contraire dans la retenue dans la discrétion, dans la pudeur, vous euh, voyez, euh, c'est vraiment totalement différent. Donc euh, bah vous aussi, hein, d'une certaine manière, tout ce qui est, euh, tout ce dont on vient de parler qui concerne Mars, euh, eh bien ce sera, euh, s'inscrira dans une forme de, de retenue et de réserve.